Les allergies. Alors ça, c'est parfois quelque chose bah, que, on, qui fait souffrir beaucoup de personnes, cette notion d'allergie, surtout un peu au printemps. Et souvent, on me demande, mais est-ce que la PNL peut aider des personnes à résoudre, en quelque sorte, des problèmes d'allergie Alors oui, dans certains cas. Hein, encore une fois, je ne remplace pas évidemment la médecine, mais on va voir comment la neurologie fonctionne. En fait, on va se rendre compte que l'allergie, c'est quoi? C'est une réaction, évidemment, encore une fois, disproportionnée, mais qui n'est pas émotionnelle. C'est une réaction physiologique, physique, et qui fait qu'à une situation X, qu'on va appeler un élément allergène, eh bien, il y a une réaction Y, qui est la réaction, justement, allergique. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose, quand on veut travailler avec la PNL, on va s'assurer que le cadre de cette allergie est traitable, entre guillemets, avec la PNL. Alors, Je prends par exemple un, un exemple de, de la poussière où, euh, vous savez, euh, les, les gens craignent la poussière ou les poils de chat. Euh, j'ai eu aussi quelqu'un qui, qui supportait très très mal l'odeur de, de la fumée, hein, qui, qui avait des réactions très très vives, juste avec l'odeur de, de la fumée de cigarette, et, euh, etc. Donc j'ai eu beaucoup de, de cas. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire en fait On va d'abord vérifier que la PNL puisse justement intervenir sur ce type de réaction. Alors pour ça c'est très simple, c'est qu'on va amener la personne en fait à fermer les yeux à ressentir et à retrouver un contexte dans lequel cet élément allergène s'est déjà manifesté. En l'occurrence, par exemple, je vais dire à la personne, bah « Tiens, si tu souffles de la poussière, imagine voilà, que tu es dans une grange, par exemple, on a secoué des trucs, et que tu commences à voir un nuage de, de, de poussière. » Et là, au bout d'un moment, si la réaction est, est forte, si l'empreinte a été bien construite, eh bien, le seul fait qu'elle se représente en fait, euh, ces éléments de, de poussière, eh bien, vous allez voir que son nez va commencer à piquer un petit peu, euh, que ses yeux vont commencer à piquer un petit peu. Euh, si vous lui faites, par exemple, penser à des poils de chat, si c'est ça qui l'a fait réagir, le fait de fermer les yeux et d'imaginer qu'elle ait euh, le nez collé contre un chat, par exemple, eh bien, on va voir que ces réactions vont commencer à arriver, ce, ce dérangement, ces picotements, etc. Et donc, ça, ça nous indique, effectivement, que c'est traitable, puisque, en fait, il n'y a pas d'élément allergène, mais le fait simplement qu'elle y repense, par des phénomènes hypnotiques, en fait, la personne redéclenche en fait, une réaction qui est une réaction physiologique. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon, un ancrage, c'est-à-dire une association entre un stimuli externe et une réaction interne, qui là, pour le coup, n'est pas émotionnelle, mais c'est une réaction... Enfin, euh, il y a une teneur émotionnelle, on va le voir au niveau du système nerveux, mais surtout une réaction d'ordre physique, comme on pourrait avoir une contraction à l'égard d'une peur qu'on a de l'extérieur, mais là, c'est l'intérieur du corps qui réagit d'une manière très spécifique. Alors, pour traiter ce genre de situation, il y a évidemment des techniques en PNL qui sont, en fait, des processus euh, d'hypnose qu'on on enseigne, normalement, ça fait partie du niveau 3, mais sachez que c'est tout à fait possible. Alors pour vous donner quand même quelques indications sur le processus, mais ça ne va pas remplacer un cours hein, puisque ça s'apprend et ça demande beaucoup de finesse en fait en termes justement de compréhension déjà des mécaniques neurophysiologiques et puis ensuite un processus pour pouvoir justement dans les étapes transformer ça. En gros, pour vous donner un petit peu d'éléments sur la piste, la première chose, qu'on va tester pour voir si effectivement la personne réagit euh, à l'élément allergène qu'elle mentionne pour voir si ces réactions arrivent alors qu'il n'y a pas forcément d'élément allergène. En quel cas ça, ça nous permet de vérifier. La deuxième chose... <rire> La deuxième chose qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va, euh, en fait, lui permettre de grossir énormément la séquence pour qu'elle se fasse une représentation de l'élément allergène, et puis surtout une représentation de la manière dont la zone, par exemple les muqueuses, au sein de la zone nasale, par exemple, vont réagir. Et du coup, grâce à une représentation énorme, elle va pouvoir identifier, c'est le cerveau préconscient, voire inconscient, qui va nous révéler en fait qu'est-ce qui se joue entre l'élément allergène, ça... ça, ça, ça, ça texture, sa forme, sa couleur, et la réaction, évidemment, de nos muqueuses à l'intérieur. Et on va, euh, par, grâce à, à cette espèce de zoom énorme, eh bien, repérer ce qui se joue. Et puis enfin, on va installer un nouveau programme, c'est-à-dire qu'on va prendre un élément allergène qui a la même forme, la même couleur, la même texture, et on va rééduquer le système nerveux à réagir d'une manière différente. Ça, ça prend évidemment. C'est pas encore une fois en, en cinq minutes qu'on va le comprendre, mais c'est juste pour vous donner la piste jusqu'au moment où le cerveau aura une autre piste possible. Et vous savez que l'inconscient, il prend toujours ce qui est le plus confortable pour lui à partir de ce qu'il connaît. Et donc du coup, on va lui créer un autre schéma. Et puis ensuite, on a des processus où on va permettre à la personne, dans un cas, d'aller retrouver un état ressource qui est donc très, très propice à la situation dans laquelle elle se sentirait si le problème était complètement réglé. On va lui créer un environnement pour qu'elle puisse, avec beaucoup d'intensité, monter dans cet état. Ensuite, elle va se voir dans une deuxième bulle dans laquelle elle est entourée d'éléments allergènes, mais qui sont des faux éléments. Et on va lui permettre de reconsidérer, de revoir, de réintégrer en quelque sorte les nouvelles réactions en l'observant d'abord de l'extérieur et puis ensuite de l'intérieur. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une troisième bulle. On aura des éléments allergènes qui sont eux des vrais éléments, mais c'est elle qui va se voir en, fait, en, en forme de 3D, c'est-à-dire comme si elle était euh, reconstituée et pour le coup, euh, renforcée en fait cette nouvelle alliance entre euh, l'élément allergène et puis euh, bah, bah, la réaction beaucoup plus appropriée du système nerveux. Et grâce à des processus bah, que vous aurez peut-être un jour l'occasion de découvrir, eh bien on arrive à réinstaller peu à peu un nouveau système et pour avoir des suivis maintenant euh, sur plusieurs années, c'est un peu comme les phobies, on s'est aperçu que ça avait beaucoup d'impact. Voilà, ça ne couvre pas toutes les situations, mais de très très très nombreuses situations ont été réglées grâce à ce processus. Vous aurez peut-être l'occasion un jour de découvrir ça, si ça, en tout cas ça vous intéresse. Ça fait partie des niveaux 3 de la formation au PNL. Ça commence par un 3 jours, un 6 jours euh, et un 10 jours. Et c'est à ce niveau-là encore qu'on qu arrive justement à aller suffisamment dans la précision pour pouvoir avoir ces leviers de transformation. C'est très très puissant et j'espère un jour avoir le plaisir de partager autour de ça avec vous si toutefois c'est des sujets qui vous passionnent. Merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver.